1000 Shinigami tués en 7 minutes, les Kunchi sont arrivés et c'est déjà le début de la guerre. Bienvenue pour cette revue de l'épisode 4 du nouvel arc de Bleach. On a un épisode très riche en contenu et j'ai beaucoup de choses à dire. Et je pense que je vais commencer par les Kunchi qui arrivent et qui commencent directement la guerre. Donc on voit Asnot qui arrive, qui met des projectiles de partout. Asnot un nouveau personnage. Et d'ailleurs pour vous dire, quand je l'ai vu pour la première fois, je crois que c'était un Menos Grande. D'ailleurs je vous mets la comparaison. On est d'accord, on dirait clairement un Menos Grande. Sauf que c'est pas la seule qui est arrivée, il y a aussi le blond qui avait sa capuche là. On voit qu'il commence directement à attaquer les shinigami. Il est face à Kajumaru. Et Kajumaru, déjà, il lui dit de s'arrêter. Il dit plusieurs fois de s'arrêter. Et on voit qu'il est pas confiant parce que s'il lui dit de s'arrêter au lieu de, de l'attaquer directement ou de, de faire en sorte de le tuer, parce que là c'est une guerre, c'est qu'il est pas confiant. Et directement, le Kunchi lui dit si tu parles de s'arrêter au lieu de parler de vie ou de mort, c'est que tu pas confiant et que ça, ça se ressent. Et on voit le Kunchi qui lui est à l'inverse de Kajumaru. Et Kajumaru lui saute dessus, sauf qu'il se fait trancher par le Quinchy. En un seul coup, ça y est, il l'a Donc, vraiment, ça montre la différence de force entre les deux. Il y a beaucoup de hype autour de lui. Donc, de visages, je le reconnais. Mais je connais pas ses pouvoirs. Je connais pas vraiment ses, ses capacités. Et j'espère qu'on les verra bientôt. À côté, du coup, on a Byakuya. Ça, ça fait plaisir. Byakuya et Renji qui sont en train de se battre contre Asnot, du coup, juste après. Et, qui, oh la là là là là là, la dinguerie! La dinguerie de ce combat, puisque Byakuya en plus, c'est un personnage, je le kiffe trop, avec Renji, le duo, comme au tout début en plus, comme au tout début de l'œuvre quand ils sont venus euh, capturer Rukia, le duo face à Asnot, et ils veulent utiliser leur Bankai, sauf qu'ils n'ont pas le droit comme le dit Renji, parce qu'ils pourraient se faire sceller leur Bankai, et s'ils se font sceller leur Bankai, frérot, ils ont plus que leur Shikai. Et on a aussi Komamura d'ailleurs, Komamura, je l'aime trop, en plus c'est le Goat, qui se bat avec la petite fille là. En plus on voit il y, y, y a des petits clashs entre eux, lui il dit pourquoi ils ont une petite fille les Kunchi, pourquoi je suis en train de me battre avec une petite fille, elle a dit pourquoi ils n'avaient pas assez d'effectifs, ils ont appelé un animal, on voit ils, ils se balancent des petits pics entre eux, et à côté on a aussi Sonic iPhone qui se bat avec un Kunchi masqué, donc les Kunchi masqués on a pu voir avec iWatch e quand il est en train de tuer E-Burn, on a aussi pu voir euh, quand ils sont venus voir Yamamoto pour lui dire que c'est bientôt la guerre, mais c'est des Kunchi qui montrent pas leur visage donc je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils ont une apparence spéciale, peut-être que c'est une espèce particulière, moi je pense que plus tard on verra leur apparence et qu'il y a un mystère autour d'eux qui cache quelque chose d'important et vraiment j'ai envie qu'il y, qu y ait de la surprise quand, quand on les voit sous leur masque enfin leur, leur tenue là qui cache leur visage on a aussi toshiro qui se bat contre un Quincy qui peut matérialiser de la glace clairement toshiro il est dans son élément il se bat contre le mec qui se bat avec la glace aussi avec masumoto derrière aussi qui d'ailleurs elles ont Mais bon, de toute façon, c'est que le début, et plus tard, elle sera sûrement en train de se battre avec euh, les différents kunchi mais un peu les randoms à mon avis. On a aussi Rojuro, c'est un wizard qui se bat contre Nanana. Comment il s'appelle oh, C'est un... une dinguerie son nom aussi. Oui, Nanana Kanjuku, un truc comme ça. C'est Nanana Najakup. Donc, vraiment, même lui, son nom, c'est une dinguerie. En plus, son voix sa manière de parler, ses dents et tout. C'est un mec qui il est un peu fou. Et Rojuro il dit que s'ils si ont fait quoi que ce soit à Izuru, ça va barder, ça va péter. Et là, frérot, on voit qu'il il prend vraiment ça au sérieux parce qu'il aimait beaucoup Izuru. Et si jamais il fait partie de ceux qui ont été tués, t'inquiète pas qu'il va se déchaîner. Hein, parce qu'en plus, c'est un bizarre. Donc, ça veut dire qu'il peut utiliser son masque de holo et, et déchaîner encore plus de pouvoir que les différents Shinigami. Et le dernier, c'est Kyoraku qui se bat contre un Kunchi qui a un pistolet. Et on voit que c'est un parallèle direct à son combat contre Stark. On se rappelle à l'arc Karakura, quand il était contre Stark et c'est qu'il avait un pistolet qui envoie des cellos, et bah c'est pareil là, c'est un parallèle. Il est encore une fois contre un adversaire qui a un pistolet, et là par contre il s'est quand même pris une balle. C'est quand même un adversaire dangereux qui est en face de lui, j'ai l'impression. Moi je me disais qu'il a l'air pas trop fort. En plus, la plupart en fait, les Quinchi quand je les vois, il y en a certains, je me dis ils ont l'air fort. Et il y en a par exemple, Quillier, je me disais, je, me... <rire> je me disais, il a l'air pas trop fort, et Ichigo il va le battre facilement, et pourtant, et pourtant, d'ailleurs, on va y revenir après. Donc tous ces Shinigami qui sont en plein combat face à un Quinchi. Là clairement avec leur shikai ils peuvent pas vaincre le kunchi. Donc ils sont obligés de libérer leur bankai, alors qu'ils s'étaient interdit hein. Ils ont l'interdiction de libérer leur bankai, mais ils le font quand même parce que sinon ils ont pas le choix. Et au final on voit qu'ils sortent un truc avec leurs mains comme ça, hein, une espèce de ça fait penser au fullbring d'ailleurs hein. un truc dans leur main pour aspirer le bankai. Et en fait, ils se le font pas sceller, ils se le font aspirer. Donc c'est encore pire, ils se le font voler carrément. Donc là actuellement les kunchi, ils ont volé le bankai de tous ces Shinigami qui se battaient, sauf Renji. Renji qui a pas encore refusé son bankai, mais ce serait paradoxal que celui qui a tout le temps son bankai en plus carrément c'est devenu un truc euh, un truc drôle avec la communauté Bleach toujours Renji qui sont Bankai et pourtant il est mauvais il arrive pas à bien à bien se battre il est il est nul alors qu'il a toujours son bankai alors que normalement c'est le bankai quand quelqu'un libère c'est un truc de fou alors que lui quand il libère c'est habituel et là ce serait intéressant que paradoxalement à toutes ces fois où il utilise son bankai là, Renji il se dispense d'utiliser son bankai et il se bat seulement au shikai ça ce serait pas mal mais du coup ils utilisent tous leur bankai en même temps il y a toshiro qui dit à matsumoto de prévenir tout le monde que là si jamais ils utilisent leur bankai et ben ils vont se le faire aspirer sauf qu'ils l'ont déjà utilisé c'était le même au même moment tous ces shinigami ils utilisent leur bankai au même moment et y a mayori en plus qui est en train de s'énerver parce que il leur a dit utilisez votre bankai, je suis en train de faire des analyses par rapport au pouvoir des queenship. Mais après, frère, en plus, il y a Kuraku qui l'a dit, il fallait bien quelqu'un qui sacrifie, qu'on en sache plus sur les pouvoirs des kunchi Sauf que là, le problème, c'est pas, pas quelqu'un qui s'est sacrifié. C'est tous les shinigami, à part Renji. Et, et ceux qui se battaient pas à ce moment-là. Ils étaient tous en train d'utiliser leur bankai. Donc ils se sont fait aspirer. C'est la même chose que Iber dans l'épisode 1. On voyait qu'il voulait aspirer le bankai de Ichigo. Sauf que ça marchait pas, ils comprenaient pas. Et donc, on se disait que les Kunchi, maintenant, ils peuvent aspirer les bankai. Tu on était surpris aussi. Donc moi, je me posais la question, est-ce que ça marche pas Parce que Ichigo, c'est pas un Shinigami normal. C'est un humain. aussi c'est un bizarre, il peut utiliser son masque de en enfin, bref c'est pas un shinigami comme les autres ou alors est-ce que c'est parce que e-burn c'est un c'est un, un rencard, et du coup c'est pas un Quincy il faudrait être un Quincy pour utiliser ce pouvoir donc je me posais la question et au final plus tard avec le combat entre ichigo et quilge on voit que en réalité non c'est parce que c'est ichigo que ça marche pas et que du coup il peut pas se faire aspirer son bankai et pendant leur combat il y avait quilge qui parlait à un moment il est en train de s'énerver parce qu'il disait le ventre de reich il est très puissant il n'y a rien qui pourra l'arrêter etc et là il y a qu'est ce qu'il arrive une attaque directe en plus à dans le cœur ça veut dire une zone qui est, qui est fatale il attaquait un point vital. Il lui dit clairement, il est mort. Et il dit à Sado et Inoue de récupérer quelque chose dans son cadavre. Sauf que le truc, c'est qu'il est pas mort. Et pendant ce temps, il y a Ichigo qui doit foncer à la Soul Society avec le portail. Mais le problème, c'est que la sortie, elle est fermée juste devant. Quand il arrive juste devant la sortie, c'est fermé. Et on voit que c'est un truc qui arrive de derrière. Donc il se retourne, il regarde ce qu'il y a. Et Coulie, il a bloqué la sortie du portail pour aller vers la Soul Society. Et là aussi, il a aussi enfermé Ichigo dans une espèce de boule. Et on voit maintenant, il a sa nouvelle forme. C'est le Ranzo Tengai, qu est Ce qui en plus, il est surpris parce qu'il pensait l'avoir tué. Sauf que lui, toujours, il se relève. Qu'est-ce qu'il avait expliqué d'ailleurs que les kunchi, ils peuvent se régénérer en envoyant des particules spirituelles, des particules de Ryazu vers leur sang, et donc par contre ils ne peuvent pas le faire en vol stern ditch. Donc c'est ce qu'il a dû faire, il s'est régénéré, et encore une fois il est re sur le combat, et je pense que Kiske quand même il va réussir à le vaincre, parce que c'est pas réellement un adversaire qui a l'air... Euh fort comparé au pouvoir de pisquet et pour parler de l'ambiance de l'épisode en général on a pu voir d'ailleurs les anciennes ost et en fait il y a quelques moments où c'est les ost comme il y avait avant donc des bonnes OST ça fait plaisir parce que bleach pour moi et je dis un hein, pour moi c'est l'anime avec les meilleurs ost parmi tous les animés avec jojo aussi mais bleach quand même je trouve et des meilleurs OST que Jojo, et vraiment l'ambiance, elle est très très bien retranscrite, et ça c'est quelque chose que j'aime bien. Quand les OST, elles font bien ressentir l'ambiance, et du coup il y avait une OST emblématique de Bleach qui était remixée, et le problème c'est qu'ils ont pas voulu remettre l'ancienne. On est à l'épisode 4, On, moi je me dis, c'est quand qu'ils nous... Mais je pense qu'ils vont pas le faire. À mon avis, ils vont vraiment garder cette version remixée. Ils ont remixé les OST en mode rock, avec des guitares électriques, etc. Et je trouve que c'est un peu mal fait, franchement. Et c'est même pas de nostalgie, hein, vraiment. Et même l'OST de Ichigo, par contre, remixé en trailer, c'est ça, ça j'ai kiffé. Ça vraiment j'ai kiffé à l'épisode 1, et de toute façon, je pense qu'on n'est pas pour ce qui arrive, vraiment ça va être incroyable Surtout l'épisode 5 du coup qui arrive bientôt là Oh ça va être trop bien, ça va être vraiment incroyable Donc je vous propose juste ici de voir ma revue de l'épisode 5 Et moi je vous dis à tout de suite et bon visionnage